Alors dans les activités, on a à la fois des animations donc adaptées plutôt aux tranches d'âge avec le projet pour les plus petits, on a des animations autour du numérique, euh, pareil avec des projets pour chaque tranche d'âge, donc Meki Meki, initiation à l'électronique, euh, création de clips vidéo, euh, on peut être aussi sur de la radio, euh, voilà, de l'éducation euh, aux médias, parce qu'on a un projet apprenti youtubeur L'idée c'est de parler des réseaux sociaux, du média YouTube et de pouvoir faire des petites vidéos à publier sur YouTube du coup avec les jeunes. Donc on a l'aspect voilà, numérique, on a le projet, on a des, des, une thématique un peu culturelle avec Art du Cirque, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, cinéma d'animation, euh, principalement là-dessus. On a une partie sur Nature Environnement avec des projets sur science et nature, avec les tout petits, avec les plus grands sur de, des ateliers de production zéro déchet. Euh, et puis des ateliers sportifs avec kinball, choukball, voilà, coopération par le sport avec des thématiques un peu plus sportives.